Malgré, euh, si so explication qui te baille, ou, ou même en particulier et, eh, comme débat toi en ce moment de la durée, pour te dire que vous n'avez pas capacité technique pour aucun monde sous sou écoute. Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont persuadés et qui sont sous écoute. Il y a des gens au niveau du gouvernement qui ont tendu il y a ils sont sous écoute. Et surtout avec une nouvelle structure, le président Jovenel Moïse vient mettre camp à l'agence nationale d'intelligence télévision. Ils pensaient vous étaient sous écoute. Dans le niveau sa, gibay, évolué, eh, ah, so, euh, de la Sakibai qui évolue, ou bien c'est même si de Dino, ou bien c'est pas une capacité pour mettre les gens sous écoute. <coughs> A, nous n'avons pas les équipements pour faire ça. Et, et si le gouvernement voudrait faire ça avec les opérateurs, il faudrait qu'ils installent des, des équipements dans nos data centers qui puissent être intégrés directement avec le réseau. Après ça, euh, c, c, c, cela pourrait être possible. Il n'y a, a aucun équipement de ce genre qui est rentré au pays. Il n'y a aucun équipement de ce genre qui est installé. Euh, donc pour l'instant, personne pour l'instant, personne n'est sur l'écoute. Si vous pensez que vous êtes sur l'écoute, il y a aussi d'autres moyens de le faire, c'est-à-dire que quelqu'un peut installer une application sur votre téléphone, euh, mais il faudrait qu'il ait accès à votre téléphone. Donc, si vous avez vraiment euh, des, euh, des suspicions que quelqu'un vous écoute, euh, faites un, un, un nettoyage de votre téléphone, faites-le réinstaller complètement, enlevez toutes les applications que vous ne connaissez pas, euh, faites un reset du téléphone euh, et, et là, vous allez être sûr qu'il n'y a aucune application qui est installée sur votre téléphone aussi. Qui pourraient éventuellement euh, écouter euh, ce, que, ce, que, ce que vous dites. Maintenant, indépendamment de l'opérateur qu'il a, euh, Giselle ou bien NATCOM, il n'y pas de matériel qui, qui permet euh, de mettre mon sur l'écoute sans qu'il ne soient pas passés par l'installation Giselle mm. Non, zéro. Il existe des équipements, mais ce sont des équipements qui sont coûteux, mais il existe des équipements qu'on peut installer. Euh, dans dans euh, dans des voitures par exemple mais il faudrait que la voiture soit stationnée euh, dans une zone très proche de là où vous êtes euh, et ces équipements pourraient vous écouter d'une autre façon que de passer par le réseau de, de, de télécommunication mais ça c'est comme si vous parlez trop fort dans un restaurant ou euh, si vous faites pas attention à ce que, à ce que vous dites dans, dans, dans un tap-top donc euh, c'est pas... c'est je, je, je, je pense que c'est, euh, pour l'instant, c'est encore euh, une, euh, quelque chose qui n'existe pas. Les pays qui ont ce type d'équipement sont des pays très avancés, c'est des équipements qui coûtent très ch très cher et ça demande beaucoup de ressources aussi parce qu'une une écoute, c'est pas simplement enregistrer ce que dit la personne, il faut aussi des personnes qui écoutent ces personnes. On peut pas mettre tout le monde sur écoute en même temps. Donc, il y a, y a toute une infrastructure à mettre en place que je pense qu'il n'existe pas encore en Haïti. Donc, est-ce que c'est dit ou et Martin Bout et que l'impossible, dans le moment on a parlé là, pour que mm -hmm. et, et, on m'a d'assaut écoute On est à écoute Exactement. A, écoute? Exactement. Mm -hmm. Sauf si vous, si vous ne faites pas attention. Si vous faites, met, mettez votre téléphone sur speaker, si, si une des quatre personnes sur le. Sur, le télé, sur la conversation, on enregistre la conversation et le fait passer à quelqu'un d'autre. Donc, Magique, faites attention à ce que vous dites et à, à qui vous parlez au téléphone, comme c'est comme, comme de bon usage partout dans le monde. Mmh. Euh, oui, mais ce n'est pas, pas, pas une un écoute systématique côté que... Non, ce n'est pas Non, il n'y a pas d'équipe systématique, il n'y a pas d'équipement existant, il n'y a pas, existant, y a pas de, de connexion qui permet de le faire, ah. euh, qui existe aujourd'hui en Haïti, non. Justement, pour ça, qu'il y a un et que... C'est surtout ça qui vient pour avec kidnapping et souvent la police mm -hmm. même président mm -hmm. Jovenel Moïse a demandé monde pour aider la police identifier et des mm -hmm. concours au côté kidnapping est-ce que et, et, c'est toujours même même formule là depuis autorité au besoin depuis un kidnapper utiliser un téléphone Giselle toujours en mesure et depuis depuis demandé pour que localiser côté appel la fête et que pour que connait côté kidnapping yon, côté kidnappeur. Exactement. Donc, c'est des demandes formelles de la DCPJ qu'on reçoit et, et uniquement de la DCPJ par des euh, à travers des personnes désignées spéci spécialement par le DG de la PNH. Euh, et effectivement, on, on, on reçoit des dizaines de requêtes par jour euh, dans ce sens et on répond 24 sur 24, 7 jours, 7 jours sur 7, jour et nuit. Euh, afin d'aider euh, la, la police à localiser les, les, euh, les, les kidnappeurs. Le, le, le grand problème de la police, c'est que dans la plupart des cas, les, les kidnappeurs amènent euh, les victimes euh, à Village de Dieu ou à Grand Ravine, dans des zones qui sont, euh, on va dire, de non-droit, et, et donc malgré les informations de localisation qu'on peut, qu peut donner, parce que souvent ils ne se cachent pas du tout, en fait ils ne se cachent pas. Ils utilisent les téléphones de, des victimes, euh, euh, mais malheureusement ces zones sont, sont très difficiles d'accès donc euh, très souvent ce que le seul choix qui reste à la famille et à la police c'est de négocier euh, aussi aussi bien que possible avec les kidnappeurs. Mm. Ça veut dire depuis depuis depuis kidnapping au fait euh, euh, kidnapper utiliser téléphone automatiquement des côté à travers et coopération avec diesel. C'est pas compliqué. Ah, et, et, et, et Natcom. Et Natcom, et Natcom oui, oui, oui, oui, oui, Tout à fait, tout à fait. La localisation est très souvent ils utilisent les téléphones des victimes. Donc il y a même pas, de, se cachent même pas derrière un, un téléphone soit disant non identifié ou autre. C'est, ce sont, euh, c'est, comme ça qu'ils opèrent. Donc pas pas besoin de demander mon information. C'est ça l'information, formations celle avec Natcom Bayo sous localisation. Directement, automatiquement. Les deux les deux compagnies ont des ont des cellules spéciales pour ça. Ils reçoivent des requêtes par email. les emails sont répandus euh, en déant l'heure, en, en déant, bon, dépendant l'urgence, on reçoit parfois un appel si c'est des cas urgents et on, on, on, on répond plus vite, euh, y a, y a, y a, tout, tout est fourni. La, la localisation, l'historique des appels, mm. l'identité mm. mm. de l'abonné, mm. mm. s'il est disponible, etc. Il y a un qui compte trouver ça très intriguant, Martin des fois, ça arrive plusieurs fois il y qui un appel, ils au où c'est un dit où c'est un tel ou tel tel tel tel tel nous, et pour tel tel tel tel tel tel tel cash pour nous, tel tel tel un tel tel tel cash pour nous, pour qu'on pour pas Souvent, c'est un leurre, parce que pas mais yo mm -hmm. accès avec identité Comment ça? comment expliquer ça c'est c'est un leur dans 99 euh, le gang principal qui, qui fait ça opère du pénitencier national. Euh, nous avons euh, demandé à, aux utilisateurs de porter plainte à la DCPJ. Nous-mêmes, nous avons euh, au nom des utilisateurs porté plainte euh, plusieurs fois à la DCPJ parce que c'est un endroit bien défini dans lequel ces, ces types d'appels sont faits. Comment les gens font, font pour avoir le nom de la personne Tout ce qu'il faut faire, c'est une, une, une, une, une, euh, euh, commencer une transaction mon cash euh, sur votre téléphone. Euh, faites comme si vous alliez m'envoyer... 1000 euh, gourdes, euh, et vous allez voir que juste avant de confirmer la transaction, vous allez voir que euh, est-ce que vous confirmez de vouloir envoyer 1000 gourdes à Martin Boot, euh, et c'est là que vous allez trouver mon nom. Donc la prochaine fois que vous m'appelez, vous m'appelez euh, comme si vous me connaissez, comme si vous savez où j'habite, et vous me faites peur en me menaçant de demander du de manquage. Mais encore une fois, là, on a, on a donné toutes les informations nécessaires à la justice afin qu'il puisse agir. Euh, et j'espère que dans les prochaines semaines, euh, il va y avoir une action concrète parce que ce problème commence à affecter beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un réseau qui est, dans, qui est dans pénitentiaire dans la prison, prisonniers qui ont accès à un téléphone, qui a fait tout ça. Et Exactement. Ça, Exactement. Mmh. Exactement. Et, et, et, on nous a abordé des derniers points puisque là, nous arrivons là, M. Bout. Et, et mmh. là, c'est sous. 3 000 gouttes là, Je sujet l'a dépassé, le Président, il mm -hmm. euh, a la grosse caisse, gouvernement, il a la, la grosse caisse, et que le bail, 3 000 gouttes à 1,5 million de familles qui étaient capables de supporter en cas de passage Covid-19 là. Environ un an après, et tout, te, tout le monde est touché de 3 000 gouttes là 1,5 million haïtiens familles, ça ont été touché de 3 000 gouttes là Jusqu'à présent, nous avons 329 000, je vais vous donner le chiffre exact, euh, je l'avais noté, Mmh. Euh, nous avons 329, non, 321 500, 569 personnes qui ont qui ont reçu cet argent euh, encore une fois sous 15 millions sous, euh, euh, sous 1.5 millions là donc euh, c'est euh, encore une fois c'est le gouvernement qui choisit euh, les, les bénéficiaires nous recevons simplement une liste de, de, de numéros à qui on doit envoyer un montant et on envoie le montant à leur demande et on a fait des rapports à chaque, à chaque euh, transaction. La dernière transaction euh, remonte du mois de janvier, euh, mmh. et euh, le, le système est disponible si le gouvernement voudrait continuer à l'utiliser. Mais c'est le gouvernement qui passe solliciter nous, ou bien c'est le problème qui est dans le système nous hein, qui fait nous... Non, non, non on n'a aucun problème dans le système, c'est le gouvernement qui ne nous a pas encore sollicité avec une nouvelle liste. Ah, ok. Mais il difficulté a des difficulté pour non, c'est simplement, j'imagine que bon, c'est un travail de leur côté aussi, il faut qu'ils qu identifient les bénéficiaires, il faut qu'ils valident les bénéficiaires, il faut qu'ils euh, qu valident les listes, donc c'est un, un travail qui prend un certain temps et peut-être il y a aussi des problèmes de budget, pour être franc, je, je, me, je ne me suis pas renseigné... Euh, euh, D'une façon à ce de, très détaillée, à ce niveau, c'est simplement que les listes ont, ont, continué à, ont, ont arrêté de venir de, depuis le mois de janvier. Mais en même temps, tout, euh, euh, et mon cas, c'est combien 2 combien millions d'abonnés 2 millions d'abonnés qui utilisent chaque fois 5000 agents à travers le pays. Euh, le produit, je pense que globalement, les gens sont, sont, sont satisfaits de ce produit-là et je suis vraiment, vraiment ravi des, des résultats. Euh, qu'on a pu atte euh, atteindre surtout depuis 2015 quand on a, euh, quand on a relancé euh, ce produit qui s'appelait Chocho Cho à l'époque mmh. et qu'on a relancé en mon Cash et qui a maintenant des, des, des, euh, vraiment des bons succès.